Allez c'est parti du coup on va découvrir Enfin Extraventure le parc de Waderix Là je vais faire le, le professionnel à dire Ah là c'est pas réaliste et tout Non mais Du coup j'ai apparemment j'ai pas le droit du coup vu que vu, vu que c'est un pro Alors oh on est dans une C'est Alpestre c'est ça Ça m'a l'air tout, tout bonnement sympathique Coming soon ok L'attraction qui tourne qui s'appelle Cliff Express, la tour de combat. Euh, tes vidéos d'il y a un an étaient incroyables sur Euro Truck. Merci beaucoup Lucas, mais elles le sont plus aujourd'hui euh, mes vidéos sur Euro Truck. <rire> metaverse Castle Oh stylé Nice, nice, nice Ah ouais, là c'est carrément le Metaverse. Et wesh, niveau sensation ça y va là quand même euh... Oui. J'avoue c'est stylé. Allez j'avoue c'est stylé J'avoue que ça me ferait plaisir de le faire dans la vraie vie Voilà je, je le dis Je le dis ça, ça me ferait plaisir de le faire dans la vraie vie Voilà Sympa Ah ok ok ok ok Ok ok je m'incline Ah la statue <rire> T'as insinué que je suis gros <rire> Ah bah merci pour le clin d'œil. Hein. Ça fait plaisir Bonjour madame La petite fille d'attente Oh là là. Là tu te prends toute la poussière dans les yeux hein. Voilà on va pas tout faire Ah c'est un boomerang Je connais pas hein. C'est un boomerang SLV Ah oui d'accord Oh c'est trop stylé Oh et ça chevauche les bûches Alors ça Tu sais que j'adore quand les attractions se chevauchent C'est un boomerang T'as vu comment je m'y connais moi Je suis un coaster fan moi Ça fait penser à Objectif Mars au Futuroscope Oh putain elle s'est penchée là quand même Ça va partir Oh là Oh j'aime pas ça ah j'aime pas du tout Enfin j'aime pas du tout euh, pas C'est pas contre toi Mais ça je voudrais pas le faire J'aime pas quand ça va à l'envers C'est dans ce sens là Ok Ah Catherine elle aime bien Elle, elle a l'air de bien rigoler hein. Ok ok après c'est le retour Là oh les autotamponneuses Alors franchement et... Oh c'est super sympa Pour moi dans les parcs d'attractions et dans les fêtes foraines Là où il y a les euh, autotamponneuses Il y a que de la racaille <rire> Non je rigole Là dans ce cadre euh, T'imagines hein, moins euh, les mecs Fumer du bédo euh, tout ça Tu vois ce que je veux dire ça c'est Mais il est super bien disposé ton parc J'avoue il est super bien c'est Pour ça que j'ai mis des buissons Il est super bien disposé ton parc Ah mais il est là l'entrée putain oh, J'avais pas compris euh, où était l'entrée j'aurais dû commencer par là C'est toi qui as fait la vidéo Pas du tout Ah mais ça c'est un vrai manège aussi Oh putain il a mis un manège Oh mais c'est génial d'avoir mis un... Oh bah alors là franchement avoir chevauché les deux attractions c'est du génie Je sais pas si ça se fait Aussi proche Mais c'est stylé C'est parti c'est parti Lâchez votre plus beau pouce bleu Parce que c'est la couleur de l'attraction La montée est su... Le lift est super rapide Let's go Oh les petites montagnes derrière Hop là on passe dans les arbres hein. C'est un peu dangereux quand même hein. Ah ouais c'est stylé hein. En vrai c'est stylé hein. Ah tu vois par contre en vrai Je suis désolé hein mais du coup c'est pas une critique euh, qu'on peut comme faire C'est à dire que vraiment il y a des trucs qui sont pas fluides Mais on peut rien y faire c'est le jeu qui est comme ça on est d'accord Les bûches euh, ça a l'air très très très sympa C'est merveilleux La première montée qui nous attend Oh et puis l'attraction juste à côté c'est trop mignon Et oh c'est trop bien dans les bois comme ça C'est tout merveilleux c'est tout fantastique J'ai envie d'y aller voilà j'ai envie que ce parc existe dans la vraie vie euh, j'ai envie de retourner à Europa Park aussi, rien à voir Mais là du coup ça me donne envie Voilà, Ça m'a fait penser à... à Arthur et les mini voilà. Salut Maxou, ça va et toi super Voilà. Oh ah oui bah c'est flippant ça ton truc là Les sorcières là Allez c'est parti La descente Let's go Par contre j'ai vu des confettis euh... J'ai vu des confettis tomber Et ça c'est pas réaliste je mets pas des confettis dans l'eau et tout, après c'est... Ah non, fais pas ça. Et là je sais, dans les commentaires, il y en a qui vont dire « Ah Mkolo t'es chiant là, de dire que c'est pas réaliste. » Non mais c'est pour la vanne les gars, c'est pour la vanne. Oula, c'est super stylé Wesh Alors là je m'incline. Alors là je m'incline. Et le parcours est très sympa. Nouvelle descente. Futur. Là, on vient de changer d'univers. C'est incroyable. Sympa, hein Aïe. Franchement, j'aime bien. Je, je valide. Je, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous en pensez du bien, mais je valide. Clairement. Allez, la grande descente, je pense. Ah oui Oh là, et la fin, elle est brutale, quand même. Alors, le virage, brutal, du coup, hein si j'ai si pu me permettre, entre nous, laisse-moi le temps de reprendre de la, de la descente. Ça fait des fausses notes par ici, hein, je reconnais. Hein. Tu regardes quoi, là, avec ta longue vue Tu regardes pas là où il faut Tu l'as vu, mon cul Sympa, en tout cas. Le seul truc que je peux reprocher, euh, puisque j'ai le droit, je pense, de donner, de donner mes avis et mes critiques, hein, si vous avez le droit de le faire sur moi, bah, j'ai le droit de le faire sur euh, vous aussi, euh, c'est ici que le virage est tout de suite euh, alors que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas Ah, bah attendez, on, on va voir un deuxième exemple. C'est pas un problème, hein, que ce soit brutal, mais. Et tu vois, en fait, le, le moment où ça refait une deuxième fois, c'est quand t'es dans le virage. Et ça, ça me. Ça me gêne un peu. Mais c'est juste pour trouver un, un truc à dire. Et sinon, au début aussi, euh, c'est juste là, l'herbe. Voilà, bah après, il suffit juste de recreuser, quoi. Voilà, c'est tout. Mais par contre, vraiment, pour le reste, ultra stylé. Hein, je valide. Voilà, là, clairement, je valide. Vraiment super bien disposé. Voilà, ça, j'aime trop comme... super cool. Et ça, pour une attraction qui fait fête foraine, bah, du coup, il l'a super bien euh, thématisé, quoi. Ah, j'aime beaucoup. J'ai envie de le faire, là, du coup, dans la vraie vie. Même si c'est tout aussi effrayant que si c'était en fête foraine, mais euh, c'est incroyable. Non, franchement, je valide de ouf. Et, et là, c'est quoi Une petite place ah bah comme à... Bon elle est très petite du coup Mais euh, c'est... Ouais c'est sympa Ah oui mais t'as l'attraction... En fait c'est pour te faire vomir dessus ces gens là ils passent, ils te vomissent dessus Et en fait c'est pas de l'eau là C'est du vomi, c'est génial Incroyable Ce parc est super, ils ils sont coton Et bien voilà les amis, euh, bah écoutez c'est là dessus qu'on va se quitter C'est un peu moins accueillant ici hein, forcément stylé, écoutez les amis hop c'est là dessus qu'on va qu'on va se délaisser en tout cas euh, moi j'ai bien apprécié